Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'une BD, corps sonore, de Julie Marot, qui est l'autrice, rappelez-vous, du bleu est une couleur chaude qui a été adaptée en La vie d'Adèle. Et oui, Corps sonore, c'est une série de mini-histoires de tranches de vie amoureuse, avec euh, pour ambition d'apporter une certaine représentation et une certaine diversité euh, des amours tels qu'ils peuvent être dans la vraie vie. En particulier, vous l'avez compris, une représentation des minorités et je vais vous lire un petit extrait euh, de la préface de Julie Marot qui explique un petit peu ça. La danse quotidienne des normes et des stéréotypes nous rappelle à quel point le corps est politique, tout comme nos états amoureux. Le couple hétérosexuel, monogame, blanc, beau et à l'éternel sourire de dentifrice, reste dans l'inconscient collectif le schéma souverain de l'état amoureux. Où sont les autres réalités Où est la mienne Courpatte, grassouillet, coloré, androgyne, trans, carifié, malade, handicapé, vieux, poilu, hors critères esthétiques, PD, Gwyn, travlo, freak, inconstant, cœur d'artichaut, multi-amoureux et aventurier, nous écrivons nos propres poèmes, vibrons à travers nos propres romances. Nous ne sommes pas une minorité, nous sommes les alternatives. Car il y a autant de relations amoureuses qu'il y a d'imaginaire. Voilà, ça vous donne une petite idée du contenu de euh, ce recueil d'histoires. On y parle d'amour, de rupture, de rencontre, de dispute, de passion, de sexe, de romantisme, bref, d'amour, de love. Tout ça en représentant des corps minces, des corps gros, des corps racisés, des corps handicapés, des corps trans, bref, des corps qui correspondent pas forcément aux critères de beauté standard et euh, normés. Il y a des amours entre femmes, il y a des amours entre hommes, il y a des amours à deux, des amours à plus de deux, tout un tas d'amours différents. Je trouve que c'est une bonne BD qui fait bien son job, qui remplit son objectif de montrer des amours différents de ceux des comédies romantiques, blanches, hétérosexuelles et cis. C'est vrai que certaines histoires m'ont plus touché que d'autres mais après dans l'ensemble ça reste plutôt cohérent et plutôt cool. Après je suis pas ultra fan du style de dessin. Euh, mais bon d'autres pourront aimer, euh, quoi pas, enfin le livre est bien quand même quoi. Après là c'est une réflexion personnelle que je me suis fait en lisant. est-ce que la représentation part toujours par la multiplication Justement le fait que il bah, y ait une bonne représentation, bah, ça fait qu'il y a beaucoup de personnages et que du coup on va pas forcément en profondeur de toutes les histoires, c'est des toutes petites tranches de vie et du coup certains personnages restent quand même relativement superficiels, on s'en tient à. Euh, Juste un tout petit morceau de leur vie à quelques cases, ils sont moins creusés que ce qui pourrait être si par exemple tout le bouquin leur était dédié. Du coup ça favorise pas l'attachement forcément au personnage, il y a moins d'implication dans la lecture puisque déjà au bout de 4 pages hop on est passé à une nouvelle histoire. Donc voilà je trouve que c'est un peu dommage et j'ai pas forcément de solution justement pour comment faire pour représenter une multitude d'histoires sans justement perdre cette implication et sans rester trop en surface. Mais bon voilà, c'est une réflexion que je me suis faite en lisant et que j'avais envie de vous partager avec vous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez un avis là-dessus, euh, ça m'intéresserait. Je conseille ceci, euh, dès l'adolescence, dès 16 ans peut-être, quelque chose comme ça, 15 ans, 16 ans. Si vous avez envie de voir des corps queer, si vous avez envie de voir des corps un petit peu variés, si vous avez aimé par exemple euh, le vrai sexe de la vraie vie, euh, j'ai fait une vidéo dessus, D'ailleurs, je vous mets le lien. Euh, si vous avez aimé, le bleu est une couleur chaude, forcément c'est la même autrice, donc bon, ça, ça se rapproche. Et puis je vous renvoie aussi à une vidéo qui a été faite par Sita, euh, euh, qui présente justement des romances un petit peu différentes. Elle a parlé notamment euh, de corps sonore, mais il y a d'autres livres justement dans la même thématique, j'ai envie de vous dire. Euh, donc ça pourrait vous intéresser, pareil. Je vous mets le lien. D'ailleurs je montre ici, mais ça se trouve c'est là, je ne sais plus. En tout cas j'en ai fini avec Corse Nord, j'espère que je vous ai donné envie de lire euh, ce livre. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, pas nécessairement sur la vidéo, mais je veux dire sur le livre. Merci à ceux et celles qui s'abonneront, qui laisseront un commentaire, qui laisseront un pouce vers le haut, qui partageront la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux livres.